La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Divers sujets constituent le menu des journaux parus ce jeudi 6 avril 2023. Réumi quotidien, décèle en mal de mer entre Kayar et Mboro, signalant la prolongation des violents affrontements entre pêcheurs. Ce journal euh, signale que Guetnar entre dans la danse, Macky Sall lui rappelle la nécessité d'encadrer la pêche artisanale et annonce un conseil présidentiel sur le secteur. Seine Réumi quotidien, le quotidien en des pendant au signal, une vive tension à Caillard et fait état d'un mort et 18 arrestations, revenant aussi en détail sur ces affrontements entre pêcheurs. à l'origine de tout cela, des ressources halieutiques mal gérées pointe la tribune qui pose des interrogations sur les licences de pêche et raconte l'intervention de la Marine nationale pour éviter un drame. Le quotidien Le regard voit à travers ces violents affrontements entre pêcheurs une marée haute de violence. Réumi TV, qui accuse le CNRA de lui avoir coupé le signal, n'a violé aucune règle, semble dire le quotidien Réumi qui revient à la charge suite à la réaction de l'autorité de régulation à travers une mise au point où Diagne et compagnie tentent vainement de jeter le discrédit sur les arguments de Réumi TV, se barricadant surtout derrière le groupe Excaf. Mais le CNRA s'est perdu sur sa propre route, indique Réumi Quotidien, qui souligne que ce que la mise au point manque de préciser, c'est que Réumi TV n'est pas en marge de la réglementation. Mieux, depuis plusieurs années, elle a saisi le régulateur pour la signature d'une convention. Seulement, il fallait attendre la fin des interminables séminaires de Baba Cardian pour voir cet acte se matérialiser. Puis, les séminaires bouclés, Réumi TV devait cette fois-ci attendre que le CNRA signe d'abord avec les anciennes chaînes de télé avant de recevoir les demandes des nouvelles chaînes. En attendant donc la disponibilité de Baba Cardian, Réumi TV a décidé de signer une convention avec Excaf qui dispose déjà d'un bouquet couvrant une quarantaine de chaînes, explique le quotidien Réumi à travers la plume de la Jimon Sourniaï. Plus de détails à lire en page. Et à sa page 4, Réumi Quotidien signale le démarrage de la révision exceptionnelle des listes électorales en direction de la présidentielle de 2024 ce jeudi. Révision qui se déroulera du 6 avril au 6 mai, précise Sud Quotidien qui titre Compte à rebours. Ce journal nous parle par ailleurs d'Idriss Sec entre Alliance contre Nature et Haute Trahison pour pointer une turtuosité, une ruse et des calculs politiques. En tout cas, dans son alliance avec Benno, Idi est vu par le Quotidien si près loin de Maki. Ce journal indique en effet que c'est le mutisme du président Macky Sall qui coince le patron de Réumi. Et entre Maki Sall et Idriss Seck, c'est le début de la fonction si en croix Direct News. L'observateur pointe les énormes conséquences d'un divorce Maki-Idi et voit l'ancien maire de Thiès, sans le soutien de Benno aller droit au mur. Se penchant sur Diatara et Idriss Seck, l'observateur propose une chronique d'un long compagnonnage chahuté par le troisième mandat et le véritable différent entre Idi et son lieutenant c'est l'audience Amadouba diatara révèle bisbi le jour. L'info qui pointe un activisme débordant du leader de Réoumi évoque l'hypothétique résurrection de Idriss Sek Idriss Sek qui prend son destin en main, constate le tamoyé quotidien qui s'interroge sur la fin de l'Idimbourg-Aksou, faisant remarquer cependant que le président du Conseil économique social-environnemental est assis sur un matelas des secrets d'État. Pendant ce temps, dans Source A, Patimbote savonne Idriss Sek Suite à ses déclarations de candidature masquée, des supprimé et la conférence de presse annulée à la dernière minute. Source A dévoile par ailleurs les non-dits sur le choix d'un nouveau juge pour présider l'audience du procès opposant Ousmane Sonko à Mambeignon. Source A dévoile également le plan de guerre du SAMES et de l'ordre des médecins après l'interpellation notamment du docteur Manik Ngom qui a bénéficié d'un retour de parquet dans l'affaire de l'hospitalisation de Ousmane Sonko à la Suma Assistance et après l'arrestation du docteur Elachi Manik Ngom, le parquet a ouvert une information judiciaire nous apprend libération qui souligne que le médecin déféré hier avant un retour de parquet sera édifié sur son sort ce jeudi. Otsman Diagne assume lui sa non-présentation à la DIC et fait objet d'un ordre de recherche et d'arrestation. Il est introuvable à son domicile, informe Libération, pendant que l'observateur dévoile le vrai visage de Kabadjakiti, présumé cerveau de la force occulte. wolf quotidien au même moment, s'intéresse au défilé sobre des agents des eaux et forêts et s'interroge. Mais où sont passées les armes à 45 milliards de francs CFA justement dans Enquête des agents réclament le matériel. Ces agents des parcs et hauts et forêts espéraient parader avec le matériel acquis dernièrement lors du défilé. Mais ils sont déçus selon enquête où l'on indique que des citernes, camions, bus, pick-up, ambulances acquis avec le marché à 45 milliards de francs CFA demeurent parqués au ministère. La ministre de la Santé et elle, accablée par le président Macky Sall à travers la réforme du secteur sanitaire, indique le quotidien évidence. Le Soleil note que le président vaut plus et mieux en dépit de ses énormes investissements pour le système de santé et la prise en charge médicale des populations. La mauvaise gestion des patients qui peinent à être opérés, manque d'intrants. À l'hôpital idriss de Kranjov intéresse LAS qui voit la structure sanitaire agonisée. Suffisant pour que le personnel réclame la tête du directeur général dans Quotidien e Et dans le Quotidien LAS, l'on nous apprend une grève à la mairie de Giganchor où les travailleurs exigent une augmentation de salaire. Pendant ce temps, dans le Quotidien, le Forum du Justiciable en les politiques au dialogue. Mais le quotidien Yor Yorbi explique au même moment pourquoi l'opposition doit rejeter l'appel au dialogue de Macky Sall. Sadio Manet, en situation d'urgence en Bavière, signale pour sa part un stade de quotidien du sport qui voit le Nyancho très loin de son niveau habituel. Et Réumi quotidien nous parle de Habib Diallo, cinquième meilleur buteur sénégalais de l'histoire de la Ligue 1. Ce journal rapporte aussi que la FIFA s'indigne après les insultes racistes contre Romelo Lukaku. Terminant dans son lambe qui voit Pékin divisé par le combat.